Sur l'érosion, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques qu'en grande culture, où on laisse des sols nus. En prairie, on a peu d'érosion. Euh, il n'empêche qu'on se retrouve parfois, euh, là, par exemple, aujourd'hui, on est sur une parcelle où euh, on a des sources émergentes. Et ces sources, historiquement, sur la parcelle, on a eu des, des glissements de terrain. Voilà. Donc là, euh, l'éleveur qui a planté ici, il a planté pour maintenir euh, le terrain en place. Donc voilà. Euh, après, il y a dans des zones un peu difficiles, très pentues, euh, l'arbre euh, sous forme intraparcellaire ou l'arbre euh, sous forme de haies. Euh, même en prairie, il peut jouer des rôles de, de maintien de sol. Euh, donc voilà, il n'y a pas qu'en grande culture qu'on a ces problématiques-là. Le maintien de berges. Berge, euh, alors euh, là, par exemple, si voilà, un exemple, c'est pour le maintien de sol, au-delà de l'érosion qu'on peut avoir en grande culture, c'est le maintien des ripisylves, des berges de cours d'eau. Voilà. Parce que quand les animaux ont accès au cours d'eau, euh, bah finalement, ça va piétiner et euh, les berges s'effondrent. Donc là, euh, des alignements d'arbres en bord de cours d'eau, ce qu'on appelle ripisilve, eh ben, contribuent à maintenir, euh, maintenir l'état écologique du cours d'eau, puis euh, plus, euh, évidemment, euh, production de bois, euh, biodiversité, euh, bien-être animal, et tous les avantages qu'on peut en tirer. Quoi.